Donc, je débarque aux toilettes. Normal. Je m'assois. C'est pas. Je baisse les yeux. Bien sûr, je baisse les yeux. Qui baisse pas les yeux déjà Je baisse les yeux. Je vois une fourmi. Et parce que chez moi, c'est fourmilant. Tu vois Sur le lit, dans les vêtements. Jusqu'à. Ils ont envie de se promener dans ma brossade. Bref, c'est assez. Et puis, c'est pas mon cerveau, il me dit j'ai promené non j'ai, oh mon dieu c'est quoi ça c'est pas mon cerveau il me dit Eh, on est sucré nous. on est sucré comment ça se fait que la fourmi là elle nous a pas mangé Donc, parce que en fait je voulais je voulais ok je voulais que la fourmi elle mange mes affaires là le... non, il n'y a pas... <rire> Abonne-toi pour plus d'histoires, partage-la.